mais pourquoi écrire un livre Pourquoi écrire un livre Non mais c'est une, une bonne question. Euh, en fait, non mais j'avoue, c'est aussi un peu euh, l'occasion qui m'a été donnée euh, de le faire, euh, en discutant avec la maison d'édition, et euh, assez vite on s'est mis d'accord que le thème qu'on qu avait envie de, enfin moi en tout cas qui m'inspirait c'était la créativité et euh, et au final enfin euh, voilà quoi il y, y avait il y avait quand même pas mal de, de au départ on dire. vous passe un coup de fil en disant tiens euh, est-ce que vous seriez partant pour un projet de bouquin en, en fait, oui, c'est comme ça que ça s'est passé, euh, okay. concrètement. Et euh, donc, euh, moi, j'écris plutôt des, des vidéos, en fait. Donc, euh, avec une écriture qui est très... Euh, je je n'arrête pas de le dire. Qui est, souvent, je, je dis, oh, non, mais en fait, euh, euh, il faut une écriture spécifique pour la vidéo. Et donc là, c'était vraiment aussi un, un challenge pour moi de dire, mais, je vais devoir écrire très différemment, parce que j'écris pour euh, pour, là, pour être, être vu, lu, oui. voilà, pas pour être vu. Et euh, donc, euh, donc, voilà, Moi, le, le challenge m'intéressait. Et puis, en fait, ça m'a permis... Euh, de, de, de, bah de poser aussi le sujet sur la table parce que concrètement la créativité on en parle mais euh, je trouve pas si souvent que ça dans l'église et donc euh, j'étais content de pouvoir mettre le sujet sur la table et puis de, de pouvoir partager en fait, euh, partager un petit peu mon point de vue sur la créativité, com comment aussi être créatif et puis tout simplement en fait, mais ça c'est tout bête, mais dire... Euh, en, en, voilà, ça fait 17 ans que je travaille dans, dans l'audiovisuel, donc un métier qui est assez créatif. Vous avez quel âge euh, J'ai 37 <rire> ans. Mais, mais euh, <rire> je commence à 20 ans. Et en fait, euh, quand j'avais effectivement euh, 15, 18, 20 ans, euh, j'aurais vraiment aimé euh, me, gagner du temps en, pouvant, en lisant en fait quelques. Quelques expériences quelques billes, euh, voilà. Voilà, qui, qui ouais. m'auraient euh, sans doute aidé à aller un peu plus vite et à, à, à, à enfin, voilà, prendre conscience plus rapidement de, de certaines choses. Donc euh, j'étais content de les partager en fait tout simplement pour, pour, pour des jeunes ou pour des gens qui travaillent avec des créatifs. Je suis sûre que dans votre livre Amarou, il y a un moment où euh, vous parlez des exemples à donner. Euh, Celle-là, ça va être votre tour. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre Est-ce que c'est un, un guide, un mode d'emploi, un cahier de coloriage <rire> que c'est coloré <rire> c'est très coloré. Euh, en fait, le livre il est en trois parties. Euh, une première partie où donc je raconte euh, un petit peu mon, mon parcours. Je, je, euh, je situe aussi ce que c'est que la, la créativité dans le domaine ecclésial. C'est-à-dire, je parle de. de c'est une communication pour moi qui est une communication tribale. Euh, C'est-à-dire, bah en fait, euh, souvent on, on, on se dit que sur Internet on va parler à la terre entière, alors qu'aujourd'hui euh, on est on est sur des enjeux en fait de communication de tribu. C'est-à-dire, on, on, on parle à un collectif, à une communauté. Autour euh... de chez nous autour de chez nous, localement, mais aussi, en fait, quand on communique dans l'église, on va d'abord s'adresser à des chrétiens en premier lieu. Enfin, en tout cas, moi aussi, c'est mon expérience et c'est ma conviction. Dans un deuxième temps, je vais parler de, de mon expérience, justement, en expliquant un petit peu par quoi je suis passé, euh, quelles sont les, les, les expériences que j'ai pu faire à l'intérieur de, de l'église, justement, sur la communication, parler de projets sur lesquels euh, j'ai été. Enfin, euh, voilà. Il euh, faut, faut savoir une chose, c'est que quand je suis rentré à tf en 2004, euh, YouTube n'existait pas et que tout d'un coup en fait on a vu émerger à partir de 2006 2007 2008 enfin dans les années 2010 euh, une grande justement euh, demande de, de communication et, et qui continue aujourd'hui à, à ah oui. exploser euh, quelque part dans l'église parce que on a la possibilité de diffuser des contenus sur internet et donc là il y a un enjeu créatif justement dans la communication pour pouvoir dire mais on peut créer une culture chrétienne qui va être une culture de communication donc avec des besoins spécifiques en com mais aussi je pense euh, de pouvoir proclamer les Évangile, à travers des vidéos, à travers des, des visuels. Et donc là, il y, y a beaucoup de choses à faire, euh, j'en suis convaincu. Et donc, euh, voilà, je partage un petit peu mon expérience là-dessus. Et dans un troisième temps, donc la, la dernière partie du livre, c'est un petit peu effectivement euh, des conseils pour euh, travailler en fait sa, sa créativité. Du avec, concret euh, ouais, ouais, du concret avec des outils d'aujourd'hui. Enfin voilà, bon, en tout cas, des, des choses qui me parlent et, et une, une, la façon dont j'ai de, de, de créer, de, de développer ma créativité. Est-ce que ce livre, L'Église a besoin de créatifs Je rappelle que vous êtes l'auteur, Amaro Cazenave. Ça a paru chez Nouvelle-Cité, euh, Répond, euh, là je vais faire grincer des dents, à un déficit de compétences dans l'Église en termes de communication. C'est difficile de savoir s'il y a un déficit euh, réel de compétences dans le sens où c'est des besoins nouveaux et que euh, je pense que tout le monde au-delà de l'Église euh, est confronté en fait à... Un, des nouvelles compétences à acquérir. C'est-à-dire, par exemple, je pense au métier de community manager. Euh, oui, c'est oui. C'est complètement nouveau. Euh, je, je pense que, oui, l'Église doit apprendre à, à gérer avec ses, ses, ses nouvelles, avec ses nouveaux besoins, avec ce, ce, ses nouvelles façons de penser. Euh, mais je pense qu'il y, y a une créativité en fait, qui doit s'exercer sur trois points. Euh, il, y a, il y a un aspect culturel, déjà, euh, où il faut... Prendre conscience que quand on va communiquer sur Internet, quand on va euh, créer des, de, des visuels, quand on va créer des vidéos, quand on va euh, s'adresser à des gens sur Internet, ce n'est pas comme dans la vraie vie et qu'il y a une forme de langage à adopter. Donc, il faut connaître ce langage, euh, se l'approprier euh, avant de, de commencer à, à, à parler, à s'exprimer et, et à créer. Euh, D'autre part, il y a un enjeu effectivement de compétence. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux outils oui. à, à prendre en main. Euh, si c'est des vidéos, bah, il y a un aspect technique à connaître. On a vu euh, avec le Covid que tout d'un coup, L'Église s'était emparée de l'outil vidéo. Euh, je, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'il y, y a. mais un... c'est déjà bien, il faut souligner l'effort. Non, mais c'est déjà bien, je suis d'accord, faut... c'est formidable. Euh, et, mais je pense qu'il y, y a aussi une prise de conscience que euh, la forme et le fond vont de pair et qu'il ne s'agit pas simplement de mettre le sacramentel sur les réseaux pour que ça suffise qu'il y, qu y a vraiment une adaptation et puis euh, savoir comment mettre la forme au service du fond et bien les deux en même temps. Et après, un enjeu structurel, c'est-à-dire de réussir à se dire comment est-ce qu'on fait avec des profils créatifs, des jeunes notamment, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans les, dans les métiers du graphisme, de l'audiovisuel. Et comment est-ce qu'on fait, en fait demain pour composer avec ces jeunes-là pour qu'ils puissent avoir une place sympa dans l'église Ça s'adresse seulement aux personnes qui ont des problématiques de communication pour l'église sur le net et vidéo non, non, pas du tout. En fait, euh, l'idée, comme je vous disais, c'était de, de travailler un, un livre qui va s'adresser, pour moi, à deux populations vraiment à, à des créatifs qui sont euh, qui ont envie, de, qui sont déjà au top, voilà, qui sont qui sont déjà dedans et qui euh, vont se confronter en fait à des questions, qui vont se confronter aussi à des, à des points de vue hein, dans l'Église. Euh, donc, euh, moi, l'idée, c'était de pouvoir partager en fait mon expérience pour pouvoir parfois un petit peu gagner du temps, prendre conscience de, de de certaines réalités ecclésiales et puis aussi à ceux qui vont travailler avec ces créatifs là, parce que euh, moi je vois comment ça se passe avec des commanditaires qui euh, parfois sont un petit peu perdus quand il s'agit d'avoir un travail euh, un peu artistique, un peu créatif en face d'eux, euh, quand il s'agit en fait de réparer une toiture, ou quand il s'agit de réparer des, euh, des, quand des choses un peu concrètes. On sait faire, mais dès qu'il s'agit de créer des visuels... Ou Prendre de... un peu de hauteur ou un pas de côté, là c'est bah, plus flou et... En tout cas, c'est-à-dire que c'est euh, des fois des façons de faire où soit on laisse complètement les clés au créatif en lui disant bah, « c'est toi qui sais faire et euh, voilà, j'ai totalement confiance » ou alors des fois où, où les, les gens veulent avoir on à tout contrôler prix ouais, contrôler, et où c'est un petit peu plus difficile quand nous on est en position de créer, de dire... En fait, il faut qu'on co crée ensemble. Oui. Bah, C'est-à-dire, c'est pas que je sais, mais j'ai une expérience qui va euh, peut-être nous aider. Et justement, je pense que là, le travail du créatif, c'est de prendre le commanditaire par la main pour lui dire on n'est pas en train de faire le film que moi j'ai envie de faire ou que toi tu as envie de faire, mais il faut qu'on réussisse à se mettre au service de la personne qui va regarder soit le visuel, soit la vidéo, soit écouter euh, le, la musique ou, ou, ou l'émission. Mais c'est très convaincant, Amaru hein, <rire>